société, Nous vivons en groupe organisé. il va continuer à y avoir des systèmes de croyances, n'est-ce pas Ce qui veut dire qu'il va continuer à y avoir des conflits. Vous dites qu'ils vont continuer à croire Est-ce que c'est ce que vous dites Faites-vous une prédiction pour l'avenir Pas forcément une prédiction. Je pense que si votre intelligence fonctionne, si vous lui permettez de fonctionner, votre intelligence est incapable de croire quoi que ce soit, n'est-ce pas ainsi Oui ou non Oui Votre intelligence veut savoir. Elle n'est pas prête à croire quoi que ce soit, à vrai dire, mais vous renoncez à votre intelligence, parce que votre peur domine tellement que ça vous rassure de croire. Mais si vous permettez à votre intelligence de vous faire avancer, votre intelligence ne croit rien, elle veut tout savoir, n'est-ce pas Oui, est-ce la nature de votre intelligence Donc, si vous permettez à votre intelligence de fonctionner, alors vous verrez, toutes vos croyances vont simplement s'effondrer, parce que vous savez que vous ne savez pas, n'est-ce pas Mais il faut beaucoup de pression pour vous le faire admettre. <rire> Mais à vrai dire, vous savez que vous ne savez pas, n'est-ce pas Le savez-vous Oui. Oui. Alors où est le problème Vous n'avez pas à l'admettre à quiconque, au moins à vous-même. Ne pouvez-vous pas admettre que. Ok, je ne sais pas Si vous ne savez pas, voyez-vous que vous devez utiliser votre intelligence Le voyez-vous Voyez, voyez supposez. Disons qu'il fait nuit noire, vous ne savez pas comment est le sol. Voyez-vous à quel point vous allez devenir alerte, à chaque pas que vous faites C'est comme ça. Quand vous ne savez pas, tout s'allume. Elle ne fait que regarder. Votre intelligence est tout activée et elle regarde. Quand vous présumez que « je sais », tout retombe et vous reprenez votre vie stupide, n'est-ce pas Est-ce que ça va si vous utilisez votre intelligence Ai-je votre permission est-ce que ça vous va si vous utilisez votre intelligence Ou est-ce contre Dieu Ça va. Je vous le demande. Est-ce contre Dieu si vous employez votre intelligence et vivez votre vie Non. Si Dieu était contre l'intelligence, il ne l'aurait pas créée, n'est-ce pas Si le Créateur s'opposait à ce que vous fonctionniez intelligemment, elle ne vous aurait pas été donnée, n'est-ce pas Donc, si vous employez votre intelligence, vous verrez, votre intelligence n'est pas prête à croire quoi que ce soit. C'est seulement la peur en vous. Ne croyez jamais que c'est de la bhakti. Pas de la bhakti. Juste la peur qui vous fait croire des choses, n'est-ce pas C'est pour ça que vous l'avez transformée en bhakti. Il n'y a jamais de baya et de bhakti ensemble. Si la bhakti arrive, pardon. Vous savez ce qu'est la baya bhakti hmm? Vous, monsieur, non. Baya veut dire peur, bhakti veut dire dévotion. Voyez, si la dévotion arrive, il n'y aura pas de peur en vous. Si la peur existe, c'est que la dévotion n'est pas apparue. Mais vous avez fait un hybride. Vous voulez avoir les deux. Baya bhakti. Il n'y a pas de baya bhakti, juste baya. Seulement la peur. La peur et la dévotion ne peuvent jamais coexister. Voyez-le, s'il vous plaît.